Connais-tu le principe du droit à l'erreur instauré en 2018 sous la présidence Macron Yo les esprits gagnants c'est Damien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois sur la chaîne, je te recommande fortement de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche pour être prévenu lorsque je publie de nouvelles vidéos. Dans cette vidéo, on va parler du droit à l'erreur. Le droit à l'erreur a été mis en place en 2018 avec le, le président Emmanuel Macron, et le principe, euh, c'est un principe juridique entre euh, une, euh, une administration comme l'URSSAF et nous, particuliers ou nous, sociétés personnes morales. Et ce principe, c'est qu'on a le droit de se tromper, tout simplement. En fait, dès le moment où ça va être la première fois, tu vas être, avoir le droit de te tromper et du coup, il y aura une certaine, il y aura le fait de ne pas te taper dessus de te sanctionner. Au premier, au premier rappel d'un souci. Donc en gros, tu as le droit à l'erreur, tu as le droit de te tromper. C'est une super avancée qui a été mise en place en 2018. Alors on parle souvent, euh, j'entends beaucoup parler d'Emmanuel Macron comme euh, un président horrible. En tout cas, cette partie-là, je ne sais pas tout ce qu'il fait, je ne suis pas tout, mais cette partie-là, elle m'intéresse parce qu'elle a un impact direct euh, pour mes investissements immobiliers et pour mon centre de formation professionnelle pour ma société Focus NU, pour mon business en gros. Du coup, je me suis intéressé à cette notion-là et je suis allé me renseigner auprès de personnes qui travaillent à la DGFIP. Et en fait, ce droit à l'erreur, c'est magnifique. C'est-à-dire que dès le moment, et attention par contre, dès le moment où ce n'est pas une fraude avérée. Si tu fraudes, tu fraudes. Mais dès le moment où tu as mis en place des choses et que par une, une incompréhension, mal, une mauvaise compréhension, où tu as oublié quelque chose, mais voilà, on voit que ce n'est pas une fraude avérée. Tu vas faire une fausse facture et tu te fais choper, ça s'appelle une fraude. Hein. Tu as fait du Photoshop et tu as changé une date, ça s'appelle une fraude. Ok Donc, ce n'est pas le droit à l'erreur, là, on est d'accord. Maintenant, tu as mis en place des choses et tu as, euh, as oublié une partie, tu as, as mal passé une charge. Et en fait, tu as été honnête dans 95%, il y a une partie que tu as mal passée. Là, tu vas avoir le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui va se passer C'est que tu vas te faire rattraper dessus, mais tu ne vas pas avoir un, ce qu'on appelle un redressement. Tu vas devoir payer potentiellement aussi des, des pénalités de retard. À la limite, mais ce n'est jamais très très haut. Tu vas devoir payer la somme due. Donc, on va re revenir en arrière et faire en sorte que tu sois dans la bonne situation. Par contre, et tu ne vas pas te prendre une réelle sanction administrative. On va partir d'un principe que tu es de bonne foi. Et tu as fait une erreur, entre guillemets, de bonne foi. Et du coup, on ne va pas te sanctionner pour ta première erreur. Et ça, c'est magnifique. C'est une grande avancée pour les entrepreneurs, pour les investisseurs qui, euh, des fois, avec, on est avec euh, tout ce qui se passe en France, l'administration, la fiscalité, c'est quand même très difficile des fois de tout suivre et du coup, voilà, prends de la hauteur. Passe à l'action, tu as le droit à l'erreur. Par contre, attention, la fraude, c'est différent. Si tu fraudes, si tu fais des fraudes, ne m'en parle pas, ne m'envoie pas de commentaires par rapport à ça, je ne veux pas le savoir. Mais comprends les risques que tu vas prendre. Non, si tu fais une erreur de gestion, à un droit à l'erreur, la première fois, en gros, le but de le droit à l'erreur, c'est que la première fois, on ne va pas te taper dessus on va te rectifier la situation tout simplement. Mets-moi dans les commentaires si tu connaissais ce principe de droit à l'erreur et dis-moi ce que t'en en penses. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de une belle avancée pour nous, entrepreneurs, pour nous, investisseurs, pour nous protéger contre des, des possibles étourderies ou incompréhensions de certains textes de loi. Donc, dis-moi en commentaire ce que tu en penses si tu trouves que c'est une, une sécurité supplémentaire. Et like cette vidéo, partage-la à tes amis investisseurs, tes amis entrepreneurs. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je te propose ma formation offerte sur la simplification du droit et de la fiscalité sans partenariat avec mon frère, avocat au Barreau de Paris et expert en droit de l'immobilier et droit des sociétés. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et on te l'envoie immédiatement. Et d'ici la prochaine vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action. tu même le droit à l'erreur. Donc, tu n'as plus de prétexte pour pas passer à l'action. Passe à l'action, deviens un producteur. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao